Caché en soi Hey hey salut C'est Plume Noire Aujourd'hui on va dans un studio d'enregistrement Chez Nono et on va voir le tournage d'un petit clip Pour les Cœurs éléphants Bien après la vie. Coucou, qui es-tu bah, Je suis Sophie, Sophie Pastor, la présidente de l'association des cœurs et éléphants. Et c'est quoi les cœurs et éléphants bah, C'est une bande de copains qui se retrouvent et qui veut faire changer le regard sur le handicap, et surtout le handicap pour les enfants. Et pour ça, bah, on fait des manifestations, on fait des concerts, et on reverse les bénéfices à les enfants en situation de handicap. Vous êtes en train de faire un album Oui, il s'appellera Couleurs éléphants. Et euh, c'est quoi la couleur éléphant C'est la question qu'on se pose dans l'album. Quelle pourrait être la couleur éléphant C'est un état d'esprit, tu vois Alors aujourd'hui, on fait ce qu'on appelle l'éponyme de l'album. C'est la chanson « Couleur éléphant ». On réunit tous les groupes du Vitcherland et on fait une chanson commune et, euh, qui s'appelle « Couleur éléphant ». C'est Marine qui a écrit la chanson. Euh, donc dans cette chanson, on parle un peu de nous. C'est ce qu'on a dans le cœur, ce qu'on met en place, comment est-ce qu'on fonctionne chez les cœurs éléphants. Donc on a mis tout ça par écrit et puis Marine et Romain, ils l'ont mis en musique. Voilà. Je suis Marine Krebs, donc je suis la sœur de Romain euh, du groupe Verveinement, et aussi partie des cœurs éléphants. On a fait ce projet d'album en fait pour réunir beaucoup de monde parce que bah, cette année, la nuit des couleurs, bah, c'est un peu compliqué. Euh, donc on a vraiment eu envie de, de, de se réunir quand même, mais différemment. On a eu cette idée d'album avec les cœurs éléphants, et on s'est dit qu'on va réunir ben voilà, tous les artistes euh, du coin avec qui on a déjà pu, enfin euh, qui nous soutiennent, qui nous suivent. Euh, et ben, finalement, de fil en aiguille, plein d'autres gens sont rajoutés euh, à cette idée, à, cette, à cet album. Et, euh, et de là est né ben, Couleur éléphant et la chanson Couleur éléphant. Couleur éléphant, on l'a composé à plusieurs mains, à plusieurs têtes finalement. Donc il y a eu Romain, Cindy, Sophie et moi. On a commencé à mettre des idées, à mettre des paroles ensemble. Et puis on a dégagé finalement quelque chose d'un petit peu commun. C'est un petit enfant qui est en nous, un petit éléphant qui est en nous et qui a envie de sortir, qui a envie de s'exprimer, qui a envie de se libérer, qui a envie d'être vivant, qui veut vraiment vivre pleinement et vivre avec les autres parce qu'ensemble on est, on est vivant. Et donc voilà, cette, cette chanson retrace vraiment, je pense, tout ce qu'il y a eu dans cet album avec toute l'énergie, toutes les couleurs qu'il y a eu dans cet album, toutes les différentes euh, harmonies qu'il y a dans cet album, je pense que c'est ça. Je suis Romain Krebs. Alors moi j'ai écrit la chanson « Couleur éléphant » avec Marine, ma sœur. On a donc euh, composé la chanson, Marine a écrit en collaboration avec les Cœurs éléphants et puis euh, j'ai joué euh, la guitare sur, euh, sur le morceau. Ça fait plaisir de voir tous les chanteurs euh, ajouter leur voix sur la chanson qu'on a écrite. Euh, ça, fait, ça fait bizarre, mais ça fait plaisir de voir que le projet arrive au bout et que ça donne un résultat juste euh, génial. Ensemble, restons unis et colorons ma vie. Allez, ah oui, on est chez Nono. C'était la belle rencontre. On a, on a rencontré Nono pour, pour faire cet album et c'était vraiment une, une rencontre magique quelqu'un de... Mais super, c'est juste... Euh, J'ai pas de mots. <rire> c'est un génie du son. Vraiment, c'est un génie <rire> tout court, ouais. Alors, et la Nuit des Couleurs, on peut en parler ou c'est quoi La Nuit des Couleurs, en général, a lieu à la mi-juin. Et cette année, bon, c'est euh, un peu, euh, peu râpé. donc on s'est dit, bah, on va faire un album qui sortira à, à la place de la Nuit des Couleurs, c'est-à-dire le 12 juin. Le cœur éléphant qui dort patiemment au fond de ton cœur monte nous tes couleurs toi Le cœur éléphant éveille doucement tes rêves d'enfant Tes couleurs éléphants Le cœur éléphant Couleur éléphant Couleur éléphant Les couleurs c'est tout, c'est multicolère en fait montre tes couleurs toi Le éléphant